Mi, mi, mi, mi. Le 6 octobre. Ça y est, ça commence. Le 6 octobre dernier, la police fédérale et locale. Je sais plus. <rire> ah, Qu'est-ce qui qu Vos questions, vos opinions sont les bienvenues à l'antenne du village. Nous racontera le. Grâce à cette séquence sur les collines du plateau, j'ai foiré. <rire> le quartier est mêmes même, ça prend fin. Non, non, non. ça va pas. On oh, se va. <rire> là, un making off peu ordinaire. Faut <rire> pas là c'est bon. Monica, <rire> vidéaste pour les corsets, nos livres sont tous. <rire>